« Il est une sainte guerre » est une chanson de louange qui souligne la bataille spirituelle à laquelle chaque chrétien est confronté dans sa vie. Les paroles de cette chanson rappellent la présence de forces invisibles qui cherchent à nous éloigner de Dieu et à nous faire succomber aux tentations du monde. Elle encourage les croyants à prendre position dans leur foi, à mettre leur confiance en Dieu et à s'engager dans la prière et l'adoration pour vaincre ces forces du mal. Cette chanson est un témoignage édifiant de l'importance de la persévérance et de la détermination dans la vie spirituelle. La musique entraînante et les paroles inspirantes font de « Il est une sainte guerre », un hymne de louanges dynamique et motivant pour les chrétiens. En partageant cette chanson avec les autres, nous pouvons tous être encouragés à persévérer dans notre marche de foi et à tenir bon face aux épreuves de la vie. Je vous invite à écouter « Il est une sainte guerre » avec la radio Shalom et à partager ce lien avec d'autres. En nous soutenant par votre abonnement et vos encouragements, vous nous aidez à répandre la parole de Dieu et à toucher les cœurs des gens partout dans le monde. Cette chanson est une invitation à renouveler notre engagement envers Dieu, à le louer avec force et à triompher dans la sainte guerre spirituelle de la vie. Seigneur pour cette musique-là. Alléluia. Elle doit, doit donner le micro à moi qui suis l'homme des Jésus. Oh, yes. Faut qu'on m'a équipé passe dans le vieux compte, y a les, les. Ouais. Rappelé, crampé. Crampé. Au nom de Jésus, crampé. Vous te mettez sous chaise ou l'autre, nous passer l'autre au nom de Jésus Crampé. Levez-moi en l'air. Regardez Regardez celui qui est assis sur le trône. Regardez qui te met en l'air. Qui te cœur dans la tente. Il y a des jeunes garçons qui sont train Qui faire ça. Je de jeunes garçons qui Seigneur bon Alléluia. Mais c'est qui votre âme C'est qui votre âme Bassis, Tu as les saisis, mon Dieu. Le puissant vainqueur parmi nous. Le vaillant héros est là. Le chef de l'armée de l'éternel est là. Il est l'ange de l'éternel. Il se tient autour de ceux qui craignent Dieu afin de les arracher au danger. Écoutez mes frères, quittez-moi en l'air. Peut-être ça m'a chanter la première fois entendu. Mais quittez-moi en l'air. Comme la spéciale qui passe en Dakar pendant le temps de travail. levez tête moi. Où est la gloire? Elle a chanté, ô majesté, où? à moins quoi, manifester l'amour. Et la vie. Faites-moi au moins où la gloire lève tête moi, pour moi, où ouais, est la gloire? à ma santé, mon majesté, où? Dans moi, droit manifestez l'amour. Et la vie, moi, témoignez de l'amour. Je vais vous leaders. la guéter sous bateau. Rapide. Sept leaders. Venez la C'est C'est La Jésus le ce matin. là allez-moi à de la médecine, merci. Sacré Mais vous de voir sérieux Maison l'idée encore, maison l'idée encore. Faut je vais le temps. Faut Voilà, je Je lever les de votre Mais la chante, Mais a on va garner. J'y au micro. En moins moi, manifester l'amour. Que la vie moi témoin moi Regardez. Vous pouvez se lever mais on veut, mais aussi à son astre. Fais attention. Vous voulez suivre. Vous êtes avec. Vous êtes sous. Vous êtes confondé. Vous êtes bébé. Vous êtes assis. Levez-moi ici. Dossier bloqué. Problème barré. Si Abdou va pas vous sortez au-dessus de noire. Vous serez où dessus de la barbe, au de la Vous n'en serez pas La gueule en a La plénitude de Dieu. La perfection. Le chiffre 7. M'a à moi sur ta doublée. retirez le là <messant> Seigneur des Fils. Et là où est l'Esprit du Seigneur là aussi à la liberté dans sa nom jésus dans sa nom et apothio l'iron plus de poissons l'iron plus de difficultés alléluia seigneur confirme ta parole confirme sa prophétie confirme sa révélation Et la septième tient dans tes mains contenant les problèmes de tes enfants Les maladies Les dossiers Les difficultés Les attaques adverses Les complots adverses Les oppositions adverses en dans cela Avec les morts la sourdité, la cécité, ou l'affaire manque de langage, toute la infirmité, maladie intérieure, maladie cutanée, maladie économique, maladie familiale, maladie intellectuelle, maladie odieuse, de toutes les sortes, le tout n'en a cela. Dossier voyage, dossier résidence dossier petit, dossier mariage, dossier dossier travail, dossier humiliation, dossier déception, dossier la guerre, pas le papa, le trotier cela, dossier la misère, dossier raser, dossier machine, dossier mondial, l'éroction, le trotier n'a pas cela, papa rade n'a cela, le Seigneur Jésus, tu tué as évité, tu es invité à tirer la nas Chikoulia. Tu es invité oh Jésus tirer le filet contenant des problèmes de tes serviteurs et servantes Achigulia Chikulia, A Chikulia, le Seigneur la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dieu dans sa sanctuaire, Dieu dans sa sanctuaire, dans sa sanctuaire, dans sa. Dieu sa flamme, sa flamme, sa flamme ça. Flamme dans ça, flamme dans à la belle à la belle à la belle de réponse au à la belle victoire pour son cri de victoire pour son cri pour son cri de victoire allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez Come on, come le Seigneur, le Seigneur. la la Yeah, my soul. Comme moi et va manifester l'amour. Ouais. Et la vie, du sort, la a crié Jésus trois fois. Encore. Encore. Ok, merci Regardez. Vous sentez bagaille la symbolique matin. Vous sentez bagaille la symbolique. Qui est en guerre là? Qui est Yes. Nous allons commencer à voir. Dis tout le monde qui est là comment Nadine est venue. Et pendant que vous dites comment Nadine est venue, vous attendez, est-ce que Nadine a tourné comme ça à la carrière? Serviteur, bon Dieu, bénis. Bon Dieu, bénis. Serviteur, comment vous allez? Moi, je suis César Etienne. Qui est pour que vous allez? Quand Nadine est avec madame, moi. Ok qui Jean l'était venu matin Nadine depuis lundi, depuis samedi soir il y a fait une émission Shalom Dix samedi soir Dix samedi soir il y a, dit, a yes. tout le monde qui veut qui convertir ou qui veut régénérer relier pour capable prier pour qu'il y a scène cousin moi relé qu'il y a même t'a dormir tu connais moi qu'il y a la dit n'aime lever dans de matin dit na régénérer oui la... Ça veut dire que le il était dans émission. Il était réelé émission, okay. et puis tout le a un numéro de téléphone. Dans, dimanche matin, mon paquet de messages. 16 messages sur le téléphone. Il y a des gens qui disent que content de Je souhaite que Mais nous pas message de messages. Il y a que vous avez vous message Il y a message Dimanche, vous l'église. Nous venons pendant la ferme GDW et puis nous avons cinq numéros différents qui réelent. Nous appels. Nous ne appels parce que nous faisons des pas téléphone. un cinquième appel téléphone. Nous faisons un appel au téléphone. téléphone. téléphone. Nous un Kounya me suis dit Nadine je n'avais pas le travail. Je me suis dit que je n'avais pas le travail. Je me suis que je n'avais pas le travail. pas le travail. Je me suis dit que travail n'avais pas le travail. me suis dit que je n'avais pas le Je me dit que je n'avais pas le travail. Je me à travail. dit que je n'avais dit que je pas le travail. Je me suis dit pas le travail. Je dit que je n'avais pas le travail. dit Kunya, elle va parler. L'Irite, elle va parler. elle va parler. mardi parler. Elle va parler. parler. Elle va jamais parler. Nadine bien est Elle bien va parler. va Il va va parler. Ça sont qui parlent ou qui qui va Ré Redis sortis dit encore, la Et les Jésus, merci Fais vous La paix de Dieu avec nous Et des petits bébés, Je suis sais téléphone. si vous avez ça. de téléphone? je ça. ça. la dit on a le fait appel là, fait passé, j'ai passé, je a suis fait fait mon fait je je lui fait fait fait passé, fait passé, à passé, fait mon passé, fait je ne sais pas si je suis en de téléphone un téléphone. Je ne je de me téléphone. Je ne sais pas si je me Je ne suis Je pas suis Je pas je me Je ne pas je pas si je Je ne je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 On Il a nacuier On a comme on a fin On a eu on a On on On a venu, on a manger toujours fait manger On a on a a téléphone on ne sais pas que un peu plus âgé. a je Et dans l'école, là m'a fait mal, m'a fait mal, m'a fait mal. Je lui jésus je lui dis, je lui dis, dis, hein même pas va pas se miser bon les les je -à oh, je de me dis, mais pourquoi ne peux pas à tout le soir, Je me dis, je me dis, je me je me je me dis, je je me me mal, me je me qui je au je ne pas ici, mais je suis pour Mais pour moi, je ne ici, vrai. Je parler, mais pas Oui. Je ne pas Je suis pour ne Je cousin sorti me sortir, dehors pouvez dans la qui est le cas. on pouvez je me Je Je allé je sais, je me je me me je pas Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes on a appuyé et puis on vient. Qui est-ce per... qui sorti Pernier. Pernier. connaissance. Donc, le rentrer là, on rentre pas de parler? Non. Nous de connaissance, nous sommes tombés depuis qu'on On a même appuyé, appuyé. On a même sentir mm. Même si ne pas On a un petit cousin. Comme fait mal. Fait... Ça veut dire, sans signe, on a parlé. Mm -hmm. Si tout comme fait mal. On a dit, on a couché. On a dit, on dit, et puis je faire oui moi je vais avec toilette Je elle veut coucher mais quand et comme mes dit pour ça Nadine faut pas le oui c'est pour ça me dit j'ai suis capable nia vraiment vrai il dit Nadine de parler oh ne dit faut pas oui parler m'sais même m'a parlé oui et puis cousin me dit toutes les pas capalea cousin me dit tout ça libre allo kayon somavé monokai nous dit cousin pas bralo kay chaque le... depuis, onaden, onfenade, les depuis dont on bagay cap fait mal si t'es m'a fait mal votre m'a fait mal nous dit ya même des mots kay nous dit même pas bralo kay même toujours à crier nous dit pas bralo c'est enseignant qui dit ça oui nous dit pas bralo kay non mais allez nous dit pas bralo kay cousin me dit tout ça à partir de qui l'ont parlé je dis à oui c'est à mes amis? il y a Tellement de dire parler. me de de me me de il est le sang de Jésus victoire. Il est le sang de Jésus, est de Jésus victoire. Est-ce que tu es vous pour pour maintenant? Si tu que vous levez levez-toi avec le cri de victoire. Levez-toi, levez-toi, levez-toi, levez-toi, levez-toi, levez-toi, levez-toi, levez levez-toi, levez levez fais yeux, le Levez-moi au fermé vous. même, même qui est entré là, sans Jésus. Le jeune mensongeur. Vous-même qui êtes capteur, c'est son nom. Vous-même qui est préditur, vous faites un Vous entendez Ils ont appelé le téléphone. Fait il, a? il fait combien de jours Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Vous-même pour ou même qui peut conquérir Christ dans la gloire avance ou même qui peut conquérir Jésus avance, levez mon église, levez-leur levez-leur oui, fais-moi avancer mon père, va au côté de nous passer fais-moi passer ici, fais-moi passer là, ici, tout le monde qui sent Jésus dans cette salle avance tout le monde qui sent Jésus avance, avance, avance moi je vous prie, tout le monde qui sent Jésus vite, jeune garçon, jeune fille vite, jeune je ne sais pas si vous sont en 17 mai, 25 mai, 21 mai. Avancez, avancez 10 faire des monde pour lever contre Vous On besoin Jésus Vous Avancez, Je ne suis pas Vite, remettre Jésus la vie. Où est remettre Jésus la vie? Où est Jésus la vie? Parce que plein de pour le finir avant. Plein de pour ne pas vivre encore. Plein de pour défendre. Avancez, vite, remettre Jésus la vie. Jésus la vie. Avancez, avancez, on fait ça rapide, on fait ça rapide. On fait ça rapide, ça Avancez, Jésus la vie. Diable va con l'âge. Il va famille, Il va con relation. Il va respecter connaissance, il va respecter beauté. c'est venez mettre chez vous. Venez, mettez ton plan, mettez ton plan, mettez ton plan. Vous pouvez pas trop pas trop pas trop pas trop pas trop pour la vie. la vie. chez la vie, chez la vie. Dieu, avancez, avancez, puis le mettre chez lui là-dedans. Levez-moi, levez-moi, levez-moi, levez-moi. Levez-moi, bonne avancez, levez-moi, levez-moi. Je ne si vous fait la paix avec si la avec Je si venir avec Je dis à ce 1er venez. Venez, venez, venez. qui dit sans Jésus, mais aller dans Jésus, venez, venez. Je ne pas. Je déjà Avancez avant ce jeune, jeune garçon, venez mettre Jésus la vie Venez la sans Jésus. Vous vie. sans Jésus. Vous la vie sans Jésus. Vous entrerez Vous entrerez notre ambassade là. avec. Vous entrerez avec. Vous entrerez Jésus. Vous entrerez avec. Vous entrerez vie. Vous entrerez Vivez vie. Amen. Vivez notre Vous monde. vivez Aïe, il faut que je qui a avancé, mettre Jésus la vie. mettre Jésus Mais il Mais Jésus le restaure, Jésus le Avancez, avancez. Avancez. Nous, on est montés, montés, montés, avancez, avancez, madame. Avancez. Avancez. Je vais mettre Jésus dans la vie, Avancez. Avancez. En vérité, il y a des gens qui là, ne pas Mais Jésus le maintenant dans au on marche, on va tout s'en faire, tout s'en faire contre vous. Tout s'en le fait contre vous. Je veux mettre Jésus la vie, on dit ça. Dieu mettre Jésus la vie. Amen. veux mettre Jésus la vie. L'église relève Jésus. entrer, si on dans l'ambassade là, on va faire bien midi ça, on va au on va faire bien ça, on faire bien de ça, on ça, on on va faire bien midi ça, on va ça, on on va faire ça, on va faire sur on va vie va vous pas faire excuse. Vous êtes en de l'évangile qui t'a prêché. Venez, venez, venez. Venez, mettre Jésus la vie. Ils ont appelé le téléphone. Ils ne peuvent pas rencontrer personne. Personne. Ils ont appelé. Ils ne peuvent pas être en la vie. J'aime bien qu'ils fait ça, le bague est dans la vie. Diable a qui au si le bague la dans la vie. est ne Diable marcher pile la vie. Je la la la la mais respecte les gens qui est la vie, avancez. Que vais chez vous la vie. Que vais chez vous la vie, petit. Que mette chez vous la vie. Ma de née graine Jésus. Est-ce que ma grand qui veut remettre Jésus la vie Juste avant de prier. Est-ce que ma grand graine qui veut avancer Est-ce que ma mon graine favez je favez-moi, favez mon Favez-moi, avancez, merci. Favez-moi. Mélou, gloire à Dieu. Bon, Dieu son every every dans son nom, là Jésus n'a pas qu'on Pas qu'on Pas qu'on déjeune. Pas Jésus pas qu'on la pas mis pas la vie. pas la vie. Vous la vie. la vie. pas la vie. pas garder sur pas garder sur pas garder sur pas la vie. Je vais mettre je vais mettre mon mon mon mon bien, bien, bien, Amen, bien, Amen, à à Amen, amen, amen. On va on va prier. On va fini mettre fini joyeux, Amen,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 ça va empêcher de faire le bébé. C'est bon pour nous autre par C'est on appelle l'y recevoir. On appelle l'y recevoir. Tu veux mettre qui cela dehors Amen. Amen. Nous mettons Jésus là-haut. Nous sortons Jésus des mondes dans la salle là toujours. fais mon église. Nous sortons Jésus des mondes là. Nous Jésus des mondes là. pour Nous Jésus des mondes là. qui Jésus Et c'est ma chose je à ma nous, je en combat avec à C'est ma je suis combat je nous s'il nous prend know what you're doing, you're going to be a If you don't know what Amen. Amen. We are Amen. We are here. Yes. We are Yes. Il a here. We Il a We Amen here. Amen. here. We are here. We Finis here. Amen. Vini, here. Amen vini. here. here. Viah, je vini vini, vini Jesus in the vini Vidi met Jesus in the field. Is Jesus my pas and only Lord? Is Jesus my one and only Lord? Is Jesus my one and only Lord? Is Jesus my one bon only Est-ce que salah which is evil, which is evil. Let it swear by the Father, the mon the Vini, Spirit. Let it swear by the Father, the Son, the Holy J'aime la sorte pour le filer avant, pour le cacher à venir. Il finit pour le vigner avant, pour le faire faire ça que pas ça. Vive le Jésus là vie, vive le train là. Vive le train là. Vive le train là. Si les hommes font ambassade, quelqu'un qui est fait dans le pays, et pour quelqu'un qui est en train pour là regardez. Ils mettent la police nationale derrière, ils mettent des squats derrière, ils mettent des derrière, ils mettent les des pins tout est dans la police là, ils mettent des hôtes derrière, mettent là pas là-bas, pas mettent des massacres qui bas des là pas mettent Les massacres là mes pas qu'ils mettent des massacres là pas mettent des massacres là-bas, pas qu'ils mettent Diable raciale, diable de famille, diable pas qu'à faire des respects avec eux, mettre chez la vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Pas grand monde de Pas grand monde encore Pas grand monde Pas grand monde Pas grand monde encore Nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Amen. Tout le monde qui mettre chez eux la vie, on le met droit sur vous pouvez répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous Vous pouvez répéter avec moi. avec moi. Vous moi. Vous moi. Vous pouvez répéter avec moi. Vous pouvez répéter moi. Dans le livre Seigneur Jésus, effacez nom dans le livre de la mort du e diable. Écris-nous dans le livre la vie. là. Seigneur, gâtez pour le diable. rangez pour nous servir. gâtez pour le diable. rangez pour me servir. Je déclare au nom de Jésus. Pour être divorcé, avec tout diable racial, avec l'habitation, avec l'anandémembré, avec la vétérination, avec les unis Rouge, avec les unis d'antan, avec les unis ma pour marier à Christ, pour le temps, pour l'éternité, déclaré. Je suis marié avec Jésus. Pour le temps. Pour l'éternité. Jésus. Marié avec vous. Pour tout temps. Jésus. Je suis marié avec vous. Pour tout temps. Jésus. Je suis marié avec vous. Pour tout temps. Jésus. Je suis marié avec vous. Pour tout temps. L'église de Vécompéloche, mes non, je m'excuse, l'église. levez moi Non, je suis Non, je suis Non, je suis Non Je suis Mais et de vous avec le sang de Jésus Pour Je suis là. Je de là. de suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis de Je suis là. Je suis là. Je Jésus campé Dans suis là. Je suis là. dans suis là. Le sang Le sang de Jésus. Oui. Le sang de Jésus. Oui. Le sang de Jésus. Oui. Amen. Oui. Évangélisation. Évangélisation continue. Les soit frappez bon. bon. lumière. Frappez bon. Frappez bon frappez bon. Frappez bon. Frappez bon. Amen. Étonne-moi, l'église, étonne-moi, étonne-moi, étonne-moi, étonne-moi. Kyrie. moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. a. Moi m'en déo. Moi dans la vie. Rentrer dans la vie. Briser tout lien. Briser tout lien. Ennemien. Dans la vie moi. Seigneur. Seigneur. Seigneur. Garder tout le diable là. tout le tout complot. Raser tout ce qu'il a. Envoyer tout entraînement. C'est... C'est... Tout ça a ennemi en effet contre moi. C'est lui qui a tombé là-dedans. C'est... C'est... Au nom de Jésus, moi déclarer, c'est pas moi qui ai crié. C'est pas moi qui ai crié. Ennemi en crié. Elle en Elle en cap cuyé C'est. Pété-bordelà. Tous aiment des C'est. Pété-bordelà. là. moi demandez-moi, moi demandez-moi, demandez-moi, demandez-moi, moi demandez-moi, demandez-moi, demandez-moi, demandez On va moi on moi demandez-moi, du feu. On quand Seigneur, pété pote là, poussez les Après 4, levez-moi les levez-moi les lèvres, prends force. Prends force, balancez-moi, balancez-moi, balancez-moi. Quel que soit votre dame, veuillez-moi balancer. Vous le remettez l'église à balancer. Vous le remettez l'église à balancer. Chaque fois, balancez-moi ou Mes chambres ont calotte. Chaque fois, balancez-moi ou Mes chambres soufflettent. Chaque fois, balancez-moi ou Mes champs vont camper. Balancez-moi, balancez-moi balancez mon. Balancez-moi. Après 4, après 4, nous prenons lever des glaçons à sept pas sur la vie. 3, 4. ni n'y a pas, j'ai aucune brèche dans la vie, aucune covid, aucune marque pour l'entrée pour le faire. Allez, tu seras fermé par la justice. banni l'inquiétude. Quand tu n'as rien à craindre, et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se libérera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici j'ai l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tout âme forge contre nous, c'est Tout âme je contre nous, c'est Tout âme forge contre nous, c'est Tel est l'héritage de de es des serviteurs de l'éternel, tel est le salut qu'il avait le droit de l'émoire de l'éternel des armées cette déclaration. Que la paix, la grâce, la douce et intime communion du monde, c'est l'esprit, soit et demain sur chacun de vous, dès maintenant, et jusqu'au grand matin de l'éternité. Allez, à plus. Que Dieu vous bénisse. Salut vous merci